Donc, un des aspects vraiment fascinants des trous noirs, c'est que c'est des objets tellement puissants, tellement extrêmes, qui peuvent rapidement et facilement détruire des galaxies entières. Ma spécialité, c'est les plus gros trous noirs de l'univers, qui ont typiquement la taille de tout un système solaire. Ce sont vraiment les titans parmi les géants. J'adore en science, c'est que toutes nos découvertes sont imprévisibles. Au secondaire, j'avais fait un projet sur la téléportation. Je pensais que c'était de la fiction, mais non, c'est de la physique. Et c'est là que j'ai réalisé que je voulais faire cette carrière. Donc, j'ai toujours vu les défis comme des opportunités pour apprendre, même face à des obstacles ou des échecs. Pour être honnête, jamais j'aurais cru être capable d'aller dans une université comme Cambridge, mais ça a été beaucoup grâce à des mentors que j'ai eus qui m'ont fait réaliser que oui, c'était possible. Je m'appelle Julie Lavacek-Larondo, je suis astrophysicienne à Montréal, Québec.